Les royales Sataniques année, vous remercient pour cette base. à de No no no no I don't want to play. I want to change I want to be a changer. I want to all of you Please let me catch you Be a man And be a man or woman if you don't If you are, I don't know And please try catching I for a bomb of the squad And I'm to the master of the way I and we can get all of you Blah! Full-pulls, putter, a picoceur, a lotter, a lotter Look, oh yeah, je suis un peu plus dans le et je ne peux plus, parce que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, et ne peux pas, je ne le pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne They the the of the I don't like it. I don't like his censure. I don't like his like, hey, hey, hey, okay. hey. I don't like his I don't like his words. I don't like I don't like his I don't like this I don't I don't feeling of If you are like very, very, very, very, very, very, de, ça. On de ouais. et... En mangeant des prunes, en du du Et même... Euh, non, non, oui, on doit avoir C'est un peu oui, peu un Faire. Enfin, si cela te demande. Maxime, Maxime. Une Et c'est quoi ton vrai à toi I want to be ah Julie, ah, Julie c'est les de en général Ah a Ah C'est Pour ma communauté En général Pour ma communauté Pour ma communauté Pour ma communauté Pour ma communauté Pour ma communauté Pour ma Ace, Pour ma communauté Pour ma Compte moi et insulte moi en allemand DAAAAAAA Bisous Ok, so, Mike, right, you are Pacophone You can come on uh, our forum And uh, you, you can our TS yes, and the game or Bitcoin a little over Because so, we are some really really fun We are very close to forum And we are Paco, you know it et je remercie mes membres de cette année pour votre soutien je suis à 121 kills de cut j'ai commencé la soirée j'étais à 75 sachant que jusqu'à 101 ben c'était que du clan Boire. euh non il y avait eu hein, une démo et du clan voir Oh, on est les quatre des premiers. Ah, de Travoué que je songe nos rêves, sous la rosée de nos sentiments. Bisous. Nous reboutons, nous reboutons, nous reboutons, nous reboutons, nous reboutons,